Je suis en train de me faire réaliser mon rêve. Et tu une destination précise, l'objectif, il est précis, le cerveau qui est Alors je vais vous faire un exercice, mais je te fais moi, je ne la négation n'existe pas, on La méthode pomodoro, ça on confesse. Ça va jouer un maximum, très peu de temps, d'accord Alors c'est quoi Qu'est-ce qu'il que je déroule la liste Quel type de modules il faut que je par exemple Quel niveau ou les modules il faut que je travaille D'accord Et qu'est-ce que je d'accord Et vous allez décider que vous travaillez par bloc de 25 minutes, pas plus. Moi, je vous vois comme le Créateur, subhanallah, vous a fait. Vous êtes tous extraordinaires à mes yeux. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Jamais personne. Jamais. Merci beaucoup pour votre attention. Je ici, la parole pour la tombe. Voilà maintenant. Je peux dire que c'est l'énergie. Positive, penser positivement, euh, croire en soi et travailler en continu avec des méthodes pour essayer de réussir et essayer de, de réveiller les compétences que nous avons en nous-mêmes. La conférence de la conférence de Mme Nahid Rashad. très Nous avons donné une énergie positive notre vie dépasser la peur ou le stress dans les examens.